Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter une solution. C'est une question qui m'a été posée souvent. Comment savoir quand mon objet est à l'intérieur d'un autre C'est à dire pas de savoir quand est-ce qu'il pénètre etc. Là on peut voir que en l'occurrence il est complètement l'intérieur on ne voit pas il dépasse pas comment faire pour savoir ça tout simplement eh ben euh, on va utiliser euh, ici les colliders pour ça parce que vous allez me dire alors certains me diront oui on peut utiliser le void on uh, trigger hunter stay exit bah pas du tout parce que le problème c'est que le hunter va se déclencher au moment de l'impact enfin quand ça va rentrer donc vous aurez un seul et unique callback ça va vous appeler cette méthode une fois mais déjà là je suis pas complètement à l'intérieur par exemple ici, et le stay est toujours appelé. Quand je suis complètement à l'intérieur ici, le stay va être appelé, Ici, il est toujours appelé, et ici, il est toujours appelé. Et évidemment, euh, le trigger exit va être appelé quand je vais être dehors, et évidemment, le stay va se couper aussi. Donc, je vais remettre ici euh, ce cube au centre du monde, au vecteur 3.0. Euh, c'est volontaire, vous allez comprendre pourquoi ensuite. Donc, on ne peut pas utiliser la méthode onTrigger. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser euh, la méthode bound, euh, le, la, pr la propriété bound pardon, des colliders. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu souffrant, donc j'ai un peu de mal aujourd'hui. Euh, donc ici, euh, pour ce que ça marche, il faudra que vos objets ont tous les deux des colliders. Alors, ça ne doit pas forcément être des box. Ici, j'ai pris des cubes pour tester, mais ça pourrait être des, des mesh colliders, ça pourrait être des sphères colliders, etc. Alors, comment ça va fonctionner J'ai préparé ici un petit script démo que j'ai déjà affecté à mon cube vert, qu'on peut voir ici. Alors on va aller voir ce qui se passe dans ce script pour que vous compreniez bien. Donc je déclare ici une variable de type box collider que je stocke ici dans box. Au start je vais initialiser ma variable box et je lui affecte le collider de mon cube. Plus simple ensuite pour faire des observations, étant donné qu'ici euh, je vais devoir faire des opérations sur le box collider et notamment appeler ici bound. Dans l'update qu'est-ce que je fais Un debug.log, donc mon objet, mon cube, box, euh, boond, pardon, euh, point mine, et la coordonnée X. Alors si vous ne mettez pas de X ici, vous supprimez ça. court va renvoyer un vecteur 3. Mais là, euh, on va devoir utiliser les trois coordonnées X, Y et Z. Et si vous travaillez en 2D, c'est pareil, mais vous n'aurez que X et Y. Alors on va afficher en fait le boons min X. Et on aura à l'inverse le max X. Max X. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors euh, ici je lance ma scène. Voilà. Et évidemment, je vais zoomer un petit peu. Alors on peut voir que ici j'ai moins 0.5, ça me renvoie dans la course. Alors je vous rappelle, je l'ai fait dans l'update, donc c'est normal, ça va bouger quand je vais déplacer mon cube. C'est moins 0.5. Bah oui, parce qu'en fait, le min.x va me donner la coordonnée minimum, c'est-à-dire ici, euh, de mon objet par rapport à son centre. Alors on peut voir que mon cube ici, euh, je suis positionné au centre du monde, 0, 0, 0. Ce qui fait que si je passe ici en ISO et en vue ici, alors je vais y arriver, pardon, pas du top ni de back en vue de face je voudrais, voilà, je vais tous me les faire, euh, on peut voir qu'ici, eh ben évidemment, le centre de mon cube, parce qu'il a un scale de 1 sur chaque axe, eh ben il est à 0,5, enfin, il est à 0,5, ici, si je vais par là, j'ai 0,5, et de là à là, j'ai 0,5 euh, world unit, c'est-à-dire les unités euh, qu'on a dans Unity. Donc, euh, ici, c'est une world unit, une unité, enfin, moins 1 en l'occurrence, et ici, plus 1. Donc, euh, bah, ce que je vais faire avec euh, le bound ici, on peut voir que ça me renvoie en fait tout simplement la coordonnée x ici de, le, du bord de mon collider. Ce qui est très intéressant. Testons, déplaçons-le ici. Donc ici, je suis à 0, ici, je suis à moins 1. Et eh bien, on peut voir ici que j'ai moins euh, 0. Alors attendez, est-ce que je dis une bêtise Ici, je suis à 0, c'est le centre du monde. Voilà, donc mon centre de l'objet ici, il est à 0,4. Donc, je ne suis pas dans le bon sens, veuillez m'excuser, c'est voilà, alors je vais le remettre à 0, excusez-moi, voilà, donc ici à gauche, voilà, on part bien dans les valeurs négatives, c'est bien ça, je clear tout, euh, donc ici si je déplace mon objet ici, le min x est ici, et le min x là il est bien de presque 1, je suis à moins 0,98, bah oui, parce qu'ici c'est 0, ici c'est moins 0,5, je suis à moins 0,48, et ici, bah vous l'aurez compris, c'est moins 1, donc euh, évidemment si je le déplace on peut voir qu'ici en fait le, la coordonnée x de mon cube est à moins 2 et ce qui euh, est bon parce que 0 moins 1 moins 2 donc ça va me permettre ici de, bah, de vérifier de récupérer euh, cette coordonnée alors évidemment ça marche avec y et avec z je ne vais pas vous le montrer mais vous, vous doutez bien à l'inverse on va avoir le max bah, que ça va être complètement l'autre chose ça veut dire que ça va être l'autre la, partie cette de droite donc c'est pour ça que faire attention quand vous déplacez votre objet donc si ici si, euh, bah je fais j'ai 0.5 évidemment c'est normal mon cube est ici au centre du monde et ici je suis bien à 0.5 si je passe par là si je mets ici euh, mon cube là je vais avoir à peu près 1 1.0.9 le centre de mon cube est bien à 0.49 et on aurait, euh, si on aurait affiché le, le min x on aurait été à 0 voilà et évidemment je peux aller comme ça où je veux ici par exemple hop, je devrais être en théorie à moins 1 ce qui est bien le cas pardon j'ai fait un double clic dessus donc ça fonctionne ça pour X, Y et Z, j'aurais pu le faire sur le haut, testez vous allez voir. Donc on ne va pas aller beaucoup plus loin, maintenant on va s'intéresser à savoir comment on peut faire bah, pour notre histoire ici de rentrer dans le cube. Alors euh, par contre qu'est-ce que j'ai fait Voilà donc là je suis en vue du dessus, à gauche ouais, donc on va le laisser là, c'est pas très grave, mais je vais le remettre ici au centre du monde. Alors comment on va devoir coder ça bah, On va aller tout de suite dans le script et on va modifier les choses. Alors, évidemment, ici, on va utiliser une condition. Et on va d'ailleurs s'occuper que de l'axe X pour que vous compreniez bien. Alors, ce que je vais faire, ici, je ne vais euh, pas pouvoir utiliser euh, le void update. Pourquoi Parce que, déjà, c'est idiot. Euh, en permanence je vais tester, même si mon objet n'est pas dans un trigger. Et deuxièmement, je dois quand même récupérer, euh, pour tester ça, le collider de l'autre. Et comment je peux le faire de là bah, Je peux pas. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre méthode qui va être onTrigger stay, et évidemment, là, ce qui va être intéressant, je vais supprimer ça, c'est que, ici, grâce à la variable over qui est de type collider, qui est renvoyée par, renvoyé par la méthode, ben je saurai, maintenant, euh, les valeurs, je vais pouvoir utiliser le boon sur les, le, le collider de l'autre. Donc, la petite condition qui va bien sur l'axe x pour tester, donc on va juste tester ici sur l'axe x, if, alors, mon objet, donc box, je vous rappelle que je l'ai défini le plus haut, euh, bounds, point, min et x alors on va pouvoir alors ça renvoie à un vecteur 3 mais on va pas pouvoir euh, utiliser euh, le vecteur 3 parce qu'on va devoir faire des comparaisons évidemment donc ça va pas aller donc ça va être aux donc l'autre ce coup ci donc si le mien mon min x est plus grand que l'autre min x de l'autre objet hein, donc voilà mais il faudra aussi tenir compte du max donc je vais faire end je vais aller à la ligne pour que ce soit plus propre et euh, plus parlant et d'ailleurs plutôt que de retaper on va faire un petit copier coller ce qui va nous faire gagner du temps voilà et donc ici ça va être le max donc ici bound max x mais là ça va être pas plus grand il doit être plus petit pour entrer dans les valeurs que le max x de l'autre voilà. Donc là, je vais la laisser ici pour le moment. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe J'ouvre et je ferme les accolades. Et là, on va simplement mettre un debug.log euh, à l'intérieur. Bon, on va même être complètement à l'intérieur pour que ce soit bien explicite. Voilà. Donc on va tester, évidemment. Là, ça fonctionnera, mais que pour l'axe X. Donc on retourne aussi au niveau d'Unity on lance la scène. On va par contre essayer de se placer du bon côté parce que euh, ici sinon je vais, pas, je vais avoir un problème, voilà. Donc ici c'est bien laxique. Si je rentre dans mon cube, ici on peut voir que rien n'est écrit. C'est normal, jusqu'à présent je ne suis pas à l'intérieur. Par contre, dès que je vais pénétrer à l'intérieur, tac, on peut voir complètement à l'intérieur. Et dès que je vais commencer à sortir, donc là si je reste, j'ai bien mon debug.log qui opère, ça veut bien dire que ma comparaison est bonne. Et là on peut voir que bah, je ne suis plus à l'intérieur. D'ailleurs si je vais ici de côté... On peut voir que dès qu'il va dépasser, là je suis à l'intérieur, hop, là je ne suis plus à l'intérieur, hop, je suis à l'intérieur, et voilà. Donc on peut voir que ça fonctionne bien. Alors évidemment là on s'occupait que de l'axe X, donc il faut s'occuper de tous les axes, parce que imaginons ici que euh, j'avance un petit peu ce cube, et que j'avance ici, voilà. Alors il faut quand même qu'il rentre un peu dedans. Je me suis occupé que de l'axe X, alors je ne sais pas, je ne vois pas bien ici. On va l'enfoncer, voilà. Je ne me suis occupé que de l'axe X, donc maintenant ici, bah évidemment, ça me dit que c'est complètement à l'intérieur. Pourquoi Parce que je ne compare que sur X. Maintenant, je dois comparer aussi sur Y et sur Z pour pouvoir être sûr que mon objet 3D se trouve à l'intérieur de l'autre. Bon, bah, qu'à cela ne tienne, maintenant, c'est plus ce qu'il y a de plus compliqué à faire. On va simplement devoir ici euh, faire la même chose, et on ne devra même pas chercher. Ça va être exactement les mêmes formules, euh, tout simplement. Donc, je vais ici... Euh, remettre un end pour repasser à la ligne, je vais faire un espace, je vais copier donc ici on va utiliser, ben on va s'occuper d'Y, donc on va simplement remplacer ici Y voilà, euh, alors je me suis pas trompé de... Euh, voilà c'est la bonne, et ici exactement la même chose, on copie en dessous et on met Y pour la partie max, en fait le boon max et on termine ici on va recopier les deux parce que là ils sont dans le bon ordre, voilà donc ça va être Z Z, Z, et ici Z. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que je change d'axe. Et ici, je ne j'oublie pas d'enlever mon, mon E, parce que maintenant, voilà, je vais pouvoir refermer la parenthèse pour ne pas avoir de problème de syntaxe. Donc ça fait une belle condition, hein, mais en tout cas, euh, ça fonctionne. Donc on va tout de suite euh, aller tester ça maintenant, et euh, ce script devrait fonctionner. Donc, vous pouvez voir qu'il est simple, hein, il est très très très très simple. Donc, on lance ici Unity, et on va s'amuser à voir maintenant si ça fonctionne. Donc ici, je vais le ravancer volontairement, voilà. On peut voir que là, je suis complètement à l'intérieur, enfin je rentre dedans, mais ça ne s'écrit pas, c'est normal. Et par contre, si je rentre à l'intérieur, hop, on peut voir qu'il y a le déclenchement, il n'y a pas de souci. Et si maintenant, je tourne de l'autre côté, et que je le sors un petit peu, alors on va les voir de plus près, voilà. Dès qu'il va sortir, vous allez voir que l'incrémentation en bas, elle se coupe. Voilà. Donc ça, ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous pouvez voir, c'est que ça va fonctionner. Vraiment, je peux savoir quand je suis à l'intérieur, complètement à l'intérieur. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'avait été demandé, qui peut être franchement bien utile parce qu'effectivement, euh, bah vous voyez que ce n'est pas forcément si simple que ça. Voilà, donc j'espère que ça va répondre à la question de l'internaute euh, et de l'abonné, surtout qui me l'avait posé. Donc c'est une question qui m'avait été posée pardon sur le forum du site, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Euh, en tout cas, moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, surtout comme d'habitude, un petit pouce bleu sur la vidéo. Euh, Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Euh, on approche les 5000 abonnés, coroki Cocorico -co pardon, oh, vraiment vous voyez que je suis balade, euh, et on va bah, pour l'occasion, alors je ne sais pas si je le ferai à 5000 tout pile, mais j'essaierai de faire quelque chose d'un peu spécial, donc euh, allez-y, euh, partagez, faites parler euh, faites parler de la chaîne, partagez sur les réseaux sociaux, euh, on approche des 5000, je vous remercie en tout cas, tout ça c'est grâce à vous. Donc moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant être un peu plus en forme, parce que là je vous avoue que c'est pas terrible. Voilà, merci beaucoup, bye bye